Donc nous sommes ce soir réunis pour une, une table ronde sur poésie et romanesque. Alors euh, je pense sur l'hybridation, enfin on va développer un petit peu ensuite, ou pas d'ailleurs. Et nous avons donc euh, Katie Stewart, que je vais vous présenter de façon un petit peu plus développée tout de suite. Yann Kero. Bonjour. Et, bonjour. et moi-même, Ray. Euh, que... Alors, je suis CP en disponibilité, donc je suis psychologue clinicienne et je travaille comme psychologue clinicienne et je suis doctorante en psychologie. Euh, et donc, tu, tu es poète, tu as de recueil à ton actif. Et Moi, je dis es... poétesse en fait. Oh, oui, poétesse, oh là là, je commence mal. <rire> poétesse, tu es également euh, novéliste, bien sûr, romancière. Et voilà, donc tu as. Euh, si tu, tu as un roman qui va paraître chez Prémos, là, j'ai vu. Ou alors, je ne suis pas un jour non plus. Non, ça, c'est bien. D'accord, ok. En octobre 2021, ça s'appelle « Évangile selon Myriam ». Okay. Euh, et comme toujours, en fait, moi, c'est la, la forme courte. Hein. Donc, quand je fais du long, il faut s'attendre à ce que ça soit des choses courtes assemblées entre elles. D'une manière ou d'une autre. Comme un fix-up, quelque chose comme ça, ou... ça C'est cette idée-là, mais enfin, je te laisse voir. D'accord, oui, oui, de toute façon, je, je le lirai avec grand plaisir. Tu as écrit d'autres romans, hein, tu as euh, « Confession d'une séance hière euh, » chez Mu. Mu, c'est aussi indépendant de Mnemos aussi, il me semble, non Oui, alors à l'époque, c'était une maison d'édition indépendante qui maintenant est un label de Mnemos. Ok, voilà. Après, tu as écrit un roman, je pense, de, de littérature blanche, je je ne sais pas, euh, « Noir sur blanc ». Oui, c'est euh, un livre autobiographique. Ok. Et Donc, après... c'est de l'horreur. Ah oui <rire> Ok, et, euh, et donc recueilli des nouvelles et puis tu as pas mal de nouvelles aussi dans des anthologies. Donc une, on est voisins d'anthologie, euh, dans euh, ça. Marmite euh, et micro-ondes. Oui, Marmite et micro-ondes, euh, où j'ai lu ta nouvelle, et je vais en parler ensuite, parce qu'il y a un travail sur la France, j'ai trouvé une vachement intéressant, très très marrant. Euh, et donc voilà pour ta présentation. Alors Yann, pour ta part, donc... Euh, tu, as, tu es né au Nouveau-Mexique, pas loin de Roswell, auparavant. Ah, J'ai vécu là-bas, je n'étais ah. pas né là-bas. Ah d'accord, en... tu, tu as vécu là-bas. Bon, après, tu as fait des études d'art plastique, euh, langues Et tu euh, as été journaliste, diplomate, enseignant. Tu as serré euh, impressionnant. Hein. Oui, assez hétéroclite, effectivement. Mais bon, ça, ça, chaque vie est un parcours aussi. Donc, euh, ça enrichit l'écriture. Mais tout à fait. Et, et donc, toi tu écris également de la poésie, hein. j'ai vu que tu... c'était de la poésie euh, plutôt de forme asiatique, c'est-à-dire, euh, je, je pense que tu écris en français, je ne sais pas. Alors, surtout en français, euh, effectivement, ça m'est arrivé éventuellement d'écrire aussi en, en anglais et en malais, mais de manière un peu plus, plus limitée. Sachant que, oh, je, finalement, ce, la, la poésie, c'est euh, un genre ou un, ou un type d'écriture que, que j'adore, mais dans lequel je me suis mis très tardivement, en tant qu'auteur en tout cas. Je lisais beaucoup de poésie, mais euh, je disais en off à, à, à Kétis tout à l'heure, ça fait que sept ans, en fait, que je me suis mis à écrire de la poésie, alors que j'écris du romanesque depuis, euh, depuis 30 ans. D'accord. Alors, euh, donc… Euh... La poésie, voilà, il y a des pantounes, euh, des haïkus, des tankas. Alors, si je me rappelle bien, le haïku, c'est en fait euh, le, la première partie de la tanka, c'est ça hein Voilà, des... ce sont les trois premiers vers d'un tanka. Le, le tanka a, a, a, cinq, euh, a cinq vers et le haïku est un dérivé simplifié plus dans la, la poésie japonaise contemporaine qui n'a gardé que les trois premiers vers, les trois premiers étant souvent supposés donner une allusion ou une ambiance ou une idée, et les deux suivants l'explicitant. Donc, c'est une simplification, en fait, aussi, pour ne garder que l'image. Ah, D'accord, et c'est donc forcément plus allusif aussi. Voilà. Euh, D'accord. Ah oui, ce qui peut être une, for une, une force hein, dans ce genre de forme. Après, tu es romancier, noveliste, esséniste, ontologiste esséniste, anthologiste. Alors, romancier, euh, je me rappelle, j'ai je, je lu qu'un tes romans le procès de blanc, j'avais chroniqué pour euh, les vagabonds du rêve il y a, il y a un certain nombre d'années, j'avais bien aimé. Et là, en regardant bon, un petit peu, euh, je lirai avec plaisir, euh, je vais aussi le trouver, enfin, Planète 7, la chaîne guerre blanche, où il y a l'esprit le, du jeu d'eau, donc ça va être assez, assez passionnant. Et là, ton dernier roman, c'est apparemment, peut-être dis-moi si je me trompe, hein, L'impératrice secrète du Japon chez Jourdan. Voilà, c'est effectivement bon, dont je parlerai parce que c'est celui dans lequel j'ai introduit d'ailleurs le plus de poésie et où la poésie est vraiment au cœur de, de, de l'intrigue du roman. Ah, formidable, ça sera au cœur vraiment de la thématique là, de, de la table ronde de ce soir, hein, sur Poésie et romanesque. Alors, j'ai vu pour tes essais, il y a, euh, un essai sur Robida, euh, un article sur Pierre Boulle, un ah, sur la carte qui est c'est assez étonnant cette fameuse carte turque là qui, où l'on verrait... Euh, je n'ai pas lu donc, mon, mon article, parce que j'en savais de Piri Reis, c'est que euh, dès la, la Renaissance, on connaîtrait la découpe des côtes de l'Antarctique. Oui, alors c'est tout à fait exagéré, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la vraie carte de, de l'amiral Piri Reis, donc, qui est un amiral turc du, du début du XVIe siècle, la carte n'est pas du tout précise. Et donc, il y, a, il y a eu tout un fantasme autour d'une pseudo précision de, de cette carte. Et en, fait, et, et en plus, qui ne montre que, que la, partie, euh, la partie occidentale, c'est-à-dire l'Europe, un bout de l'Amérique avec le Brésil et un bout de l'Antarctique. Et en fait, moi, j'ai retrouvé l'original qui est une carte portugaise qui montre aussi la partie orientale avec, euh, avec euh, le reste de l'Afrique et l'Asie. Oh, comme c'est alléchant ça, effectivement. Il y, a, il y a quelque chose, bon, bah, je fais une parenthèse, ça fait très longtemps que je travaille l'idée, mais je n'ai pas le temps, après, il faudrait que beaucoup de temps, euh, sur l'imaginaire des cartes, et puis la géographie et la fiction, la géographie, quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment de, énormément de choses. Quoi. Euh, tu, tu es également bon, anthologiste, hein, j'ai vu chez Hercules principalement, alors ce qui est très amusant, c'est que j'ai discuté l'autre jour avec mon père, qui s'appelle Jean-Claude Ray, et qui me dit J'ai un test qui a été retenu par quelqu'un, je ne sais pas si tu le connais, monsieur, qui s'appelle Yann Kero, dans son anthologie sur sexualité et imaginaire. Je et dis ça c'est incroyable, parce que je suis dans une table ronde avec lui la semaine prochaine. Et donc, oui, voyez, tu as une nouvelle de mon papa, qui me semble, il, il a dû me la faire lire, c'est autour de les Big et Marvel, il me semble, qui. Et donc voilà, le, le, j'en ai parlé à Hélène Marquetot qui avait dit Qu'est-ce que le monde est petit Voilà, c'est une anthologie. Alors là, je suis en tant que directeur de collection, mais l'anthologie elle-même euh, est dirigée par Jean-Pierre Fontana. D'accord. Qui était le euh, directeur de Lunatique, c'est ça, hein, si je ne dis pas d'annerie, la revue Lunatique. Ou pas bon. Oui, peut-être Ketty, du... tu le connais, toi. Hein. Jean-Pierre, oui. Oui, parce qu'il travaille avec Galaxy aussi. Il travaille oui, aussi. dans Galaxy, oui. C'est ça. Alors. Euh, J'avais une première question, je pose, bon, bah, c'est soit Katie, soit Yann, hein, parce que déjà vous vous voyez plutôt comme poétesse ou poète, ou plutôt comme auteur de prose, ou autrice de prose. Je ne suis pas présentée. Euh, je, je, je, je peux répondre, mais c'est typiquement le genre de question où je ne enfin, je choisis pas dans la vie, tu sais, j'ai fait des maths, j'écris des bouquins, enfin, tu vois, je choisis pas. Je ne choisis pas. Euh, je, je suis gentillaise, euh, <rire> je suis tout, quoi. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de choix particulier. C'est vraiment, euh, vraiment dans les intentions qu'il va y avoir une différence. Euh, je ne vais pas me tourner vers la poésie de la même manière que je vais me tourner vers la prose. Euh, sachant que mes textes sont en cours, il euh, y a aussi moyen de directement mélanger les deux euh, et de faire un travail... Euh, un travail sur la langue, bah tu parlais de, de mon texte des Gustibus. il y a eu clairement une, une envie de travailler quelque chose de la langue sur ce format qui est plutôt, euh, plutôt court, mais c'est enfin, une nouvelle, quoi, qui raconte quand même une histoire. Euh, on parlait de confession d'une séancière, confession d'une séancière, alors c'est presque un fix-up euh. Mais bon, on va dire que c'est un recueil de nouvelles sur le surnaturel des Antilles, donc c'est du fantastique. Le travail sur la langue a été très poussé. C'est un texte que j'ai travaillé avec l'ICAM, qui était à ce moment-là directrice de collection chez Mu, et en fait, on a lu le texte de, du début à la fin pour travailler la musicalité. Donc, la, la frontière est assez poreuse en ce qui me concerne. D'accord. Oui, donc, la musicalité, on va y revenir, mais sur le… Alors, l'attention qui est portée à la forme, voilà, c'est quelque chose auquel, pour bon, moi aussi, je prête pas mal attention. Pour, euh, pour expliquer donc, la nouvelle de Kitty, euh, quand je l'ai lu, au début, je me suis dit, zut, ils ont laissé une coquille, ils ont mis Cerise à la place de Crise. Et en fait, euh, non, c'est-à-dire que tout le champ lexical et même tout le réseau lexical euh, de, de cette nouvelle est, est tourné vers l'alimentaire. Enfin, c'est un monde où il y a une pénurie alimentaire, apparemment où il y a eu, je crois, une pénurie alimentaire, et en tout cas, euh, les, les verbes, par exemple, des verbes qui servent pour nous à désigner, les adultes, autre chose, à désigner je prends des verbes, à désigner euh, l'alimentation, ont pris un sens beaucoup plus général. Il y a une espèce d'obsession euh, de, de la... C est, c est, et moi, moi, moi qui suis euh, qui a un peu associé souci de bouffe quand même, ça m'a vachement parlé. Quoi. C euh, et donc, ce, ce travail sur la forme, là je me suis dit, oui, ça c'est vraiment un travail, euh, le, le, le travail que ferait un poète. Quoi c'est-à-dire vraiment que ça a tu tu lis un petit tu vois qui est Daniel Drode comme auteur un mec qui écrivait dans les années 60 c'est un gars qui a essayé d'appliquer les techniques du nouveau roman à la science-fiction et il a il a pas de roman comment tu dis qui s'appelle Rod D r ah si si si je connaissais ouais j'ai commencé son, son bouquin là qui se passe sur euh... terre. La surface de la planète. Voilà, surface de la planète euh, qui est, bah, qui est en cours. Voilà, c'est pas c'est pas ce qu'a fait de mieux. Ces nouvelles sont chouettes. Il y a la rose des énervants. Il y a un vin mazure nommé Palazir. Je crois, c'est un véhicule martien intelligent qui part en qui part en sucette. Et c'est assez marrant quoi. Et ça, bon, c'est recherches qu'on fait un peu dans ce texte-là. On fait penser à ça. Quoi. Et il y a aussi. Alors attends, comment il s'appelle le gars qui avait écrit Chien Bleu Couronné Ah, flûte Milesi, Raymond Milesi, qui avait écrit des, une nouvelle dans un vieux Galaxy. Euh, enfin, je veux dire, des, des Galaxies Nouvelles Séries, mais avant Pierre Gévard, ceux où c'était Stéphanie Nicon et Duniac et tout ça. Et il avait écrit une nouvelle où c'était, je crois, le journal d'un lycéen du futur, avec une orthographe du futur. Donc limite, euh, pas super compréhensible, mais j'avais apprécié le. Euh, je suis super bavard. Il faut, que je, faut, faut me dire, t'es toi. Vous avez l'habitude. Tu l'habitude, Kéty. Dis-moi, es c'est toi. C'est toi le modérateur. Qui mais justement, je dois, je dois pas trop. <rire> je dois modérer. Je dois me modérer. Et, et donc, Yann, je te pose un peu la même question. Enfin, tu as en partie répondu déjà en disant que tu avais. Euh, Alors. Écrit, tu écris de la poésie depuis sept ans. Depuis. Mais 7 ans. La, la poésie me fait me faisait très peur. J'écrivais depuis que je suis ado. J'avais écrit des nouvelles. Puis des romans, donc la, la, la prose me paraissait quelque chose de naturel et même au contraire que à la fois je travaillais, j'essayais d'enrichir, de me perfectionner. Et la poésie, j'adorais, mais ça me faisait peur. Je me sens, alors j'en lisais beaucoup, mais je me sentais absolument incapable d'en de, écrire. Et en fait, c'est en, en voulant écrire une nouvelle qui s'appelle les, les, les chats de Fukushima, qui a été d'ailleurs Publié dans une anthologie sur les hommes et les animaux. Mmh. Et, euh, et ça s'appelle Les Chats de Fukushima. Donc c'est au moment de la catastrophe de Fukushima. C'est euh, une, une petite fille euh, qui est avec sa grand-mère qui est poétesse. Et la petite fille, euh, donc toutes les deux japonaises, la petite fille a bien sûr envie de faire comme sa grand-mère et d'écrire notamment des haïkus, sauf, euh, sauf qu'elle est très très jeune et qu'elle n'arrive qu pas à le faire. Et donc, elle demande des conseils à sa, à, à sa grand-mère pour en écrire. Et sachant qu'elle est passionnée aussi, elle adore les chats. Et euh, elle va donc, sa grand-mère lui dit d'aller dans, dans un temple. Enfin, je ne raconte pas toute la nouvelle, mais et à ce moment-là, il y a la catastrophe de, de Fukushima. Et elle est obligée de fuir en abandonnant son chat. Elle se retrouve dans un camp de réfugiés tout en voulant co continuer. Elle a deux obsessions, écrire un haïku et retrouver son chat. Et donc, elle, elle, elle vole un vélo pour retourner près à Fukushima pour récupérer son chat, tout en étant préoccupée par l'écriture du haiku. Donc le Et les, différents, les différentes phases de la nouvelle, c'est le haiku qui se forme avec au début des, des, des choses très très naïves, maladroites. Et puis, pour arriver à, à la fin, alors qu'elle commence à être malade et irradiée, c'est à, à, à finalement arriver à écrire un haïku. Ah ouais, c'est quelque chose d'ambitieux, de... c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un au moment où euh, il va se mettre à écrire et où il écrit de la poésie. Quoi. Ah, et et, tu... ah, et ouais, ça m'a ça donne... ça, ça débloqué parce que justement, ça a un peu fait ce parcours que pas que n'arrivais pas moi-même à écrire de la poésie et, euh, et, et, et, re, et reconstituer dans ma tête les étapes de, de cette petite héroïne. Hey, tu as mis ça en scène, il non, non, euh, y a le côté méta qui met ça en scène, je, je vois tout à fait. Voilà. Euh, pour un ajouter au un... côté méta, il euh, y en a une qui a entendu qu'on parlait de chat et qui s'est présentée. Oui, oui j'aperçois effectivement. Dire... Ah, ah, moi, j'ai viré mes chats, là. justement, pour qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils ont là, évidemment, comme tous les chats, ils ont ce tropisme pour aller sur le clavier bien chaud. Hein. Donc, j'avais pas envie qu'il y ait un chat euh, qui, qui, qui, qui vienne euh, perturber c'est tableau qu'on j'ai une question pour Yann, du coup, oui. euh, qu'est-ce qu -ce que c'est cette obsession de vouloir écrire de la poésie C'est quoi C'est un aboutissement C'est quoi le Non, c'était… Ben, je, je, je crois que… Bon, dans, dans, enfin, en tout cas, dans l'idée de, de ma jeune héroïne, c'était un peu du mimétisme, c'est-à-dire qu'elle adorait sa grand-mère et elle avait envie de faire un peu comme elle. Donc, c'était l'idée de vouloir grandir et de vouloir créer quelque chose de beau, euh, et, euh, et, et quelque part, euh, j'adorais la poésie pour en lire beaucoup, mais euh, en, en, en ayant le sentiment que je n'étais pas capable euh, d'en faire un peu moi-même, comme une sorte d'enfant, si on veut, par rapport à une écriture euh, en prose qui, qui m'effrayait moins. Ben C'était ça, justement, ma question. c'est J'ai l'impression que la, la poésie est posée sur, euh, sur un piédestal ou quelque chose euh, qu'il faudrait atteindre, qu'il faudrait... Euh... Chercher. Ah ben pour, pour moi, il y a une contrainte formelle et une, euh, une beauté. Un texte en prose euh, peut, euh, peut avoir des faiblesses. Euh, il, si les idées sont suffisamment fortes, euh, le, bon, même si euh, ce n'est pas idéal, on se laisse emporter par le texte en prose. Une poésie, pour moi, elle doit être parfaite. Sinon, on va dire, ah ben là, c'est bancal, là, ça rime mal, ou ça rime pas, ou ça devrait rimer, et ça, et, et, ou ça devrait pas rimer, et ça rime. Enfin, et, et, et donc, il y a une poésie, il y a une chanson, il euh, y a une musicalité, comme tu disais, dans, dans la poésie, qui fait que c'est comme une fausse note. Euh, S'il euh, y a une fausse note, bah, tout, tout de suite, on va l'entendre. Alors que j'ai le sentiment que, notamment par rapport à des questions de, de, de longueur et... Euh, et, et, et de rapport au texte, pour la prose, c'est moins gênant. Bon, si je peux intervenir, euh, ça se discute déjà un petit peu, à mon avis, pour la prose. C'est-à-dire, on peut se permettre, effectivement, dans un roman, c'est-à-dire dans une prose longue, qui est euh, des passages un peu plus lents, un peu plus faits. dans une nouvelle, en principe, il faut que tout soit, tout soit dense, quoi. Donc, c'est dans la forme courte, quoi. Après, euh, je comprends je, je, je tout à fait ce que tu dis. Le, pro, le problème avec la poésie, même s'il y a eu le XXe siècle, même si depuis, euh, allez, on va dire Apollinaire, enfin, après Apollinaire, euh, les formes se sont complètement libérées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus euh, l'histoire du conte des syllabes, euh, des hiatus. Et, bon, tout, tout cet apprentissage qui s'apparente à l'apprentissage musical, par exemple. Hein, il y a un apprentissage très technique, au départ, euh, dans la poésie classique. Quoi, hein, même si... Et euh, mais du coup, c'est intéressant que tu choisi des formes orientales, parce que peut-être tu étais plus à l'aise dans ces formes-là. Ça... À, à, à la fois, il y a une question aussi culturelle. J'ai beaucoup travaillé en Asie et, et sur l'Asie en tant qu'universitaire. Donc, il y, une, il y a une proximité culturelle, même si je suis occidental euh, de naissance à, à, avec ce monde-là. Il y a une fascination aussi de, de l'Asie. Et. Quelque part, euh, j'aime bien aussi les contraintes. Donc, justement, mmh. par rapport à, à, à la poésie, à, à cette idée, ce que tu disais, de libération depuis Apollinaire, j'aime bien aussi, notamment, les formes très courtes, euh, qui peuvent éventuellement être enchaînées, euh, mais les formes courtes avec des contraintes euh, stylistiques qui, euh, de, bah, de nombre de pieds et de rimes, ou, de, ou, ou non d'ailleurs, euh, qui, qui vont notamment, j'écris des, des pantounes, c'est une forme malaise avec une sorte de quatrain en rime euh, AB, A, B avec les deux premiers vers, ça, ça on retrouve un peu le haïku, c'est les deux premiers vers qui donnent une image et les deux suivants euh, qui vont euh, expliciter cette image. Mais c'est très, très contraignant. Parce qu'à la fois, il y a, euh, il y a cette idée d'image de, et d'explication, il y a ces rimes A, B, A, B. Euh, mais oui, puis, euh, En plus, un, oui, il, y a, un... il, y a, il y a un tressage, c'est ça. Il y, a, il y a un phénomène de reprise dans le pantoune, comme dans la flanelle. C'est-à-dire qu'on reprend euh, des vers d'une strophe, sont repris dans la, la strophe suivante. Et forcément, dans un autre sens. Oui, où... oui, je j'ai jamais écrit de pantoune, j'ai écrit une. Il y a longtemps, j'ai écrit une villanelle, euh, le poulpe, le homard et la cronète. Hein, C'était un le, le pastiche du loup, euh, la chanson de Triane. J'ai vu le loup, le renard et la belette. la belette. Voilà. Et donc, je me rappelle avoir écrit une villanelle. Mais... Après, oui, oui, je, je, je... ce que tu dis sur la contrainte, c'est quelque chose. Je ne sais pas, Kéti, tu te rappelles, en dernier, on avait fait justement à Miss Fiction une, une table ronde sur l'écriture de nouvelles et j'avais avoué que enfin, j'ai du mal à écrire une nouvelle si je n'ai pas une contrainte. <rire> C'est-à-dire, si bon, maintenant, j'ai plus trop le temps d'écrire la nouvelle, sur d'autres trucs, quoi. Quoi que j'en écris, quoi. Mais voilà, ben la nouvelle, euh, Olivier Gester m'a contacté pour m'armiser le micro-ondes. Euh, là, il y avait une contrainte avec la nouvelle culinaire. Je me suis éclaté, en plus, je me suis donné comme contrainte à vendre des, des pizzas baroques, les plus baroques possibles. Et donc, ben, à partir de là, ça me parle, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, il faut que je sorte un peu de ça justement, de, de cette contrainte qui fait… Et à maman, moi, c'est ça, euh, l'immense liberté de tout ce qui est possible euh, m'effraie un petit peu et j'aime bien avoir une contrainte. C'est pour ça que j'adore l'oulipo. Alors, si tu, veux, euh, si tu veux des contraintes, euh, il faut que tu viennes sur Twitter pour, ah. euh, <rire> oui, je, je fais « right ever <rire> ». Et d'ailleurs, pour Nice Fiction, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne participent pas, on a fait un, un, un nice right ever avec des mots qui, qui vont avec le thème du, du festival là, pour ces trois jours. Ouais, Mais right ever, ouais, ouais. l'idée, c'est euh, un mot par jour et un, une nouvelle de la taille d'un tweet. D'accord. Donc, 240 signes. 280. Ouais, 280, euh, 280. Moins le hashtag obligatoire. Euh, là, ça ah, fait ouais, ouais. six mois que j'en fais, tu vois. Ah ouais. C'est super, c'est super. Donc voilà, ça, ça la forme courte, c'est génial. C'est quelque chose. A... Effectivement, chose. sur les write-ever, il m'arrive. Euh, alors, en général, c'est quand, quand je n'ai pas l'idée, euh, super idée qui va faire une nouvelle, parce que je sais, je sais toujours que ça fasse une nouvelle qui raconte vraiment une histoire. Quand je n'ai pas l'idée du siècle, je fais de la poésie. D'accord. Dans, dans okay, le monde ouais, d'esprit, il, il y a aussi les, les pépins. Euh, ah oui. Le prix Pépin, et donc moi, je sais régulièrement, j'ai même été euh, dans les finalistes pour, pour une nouvelle, et justement, c'était une nouvelle que j'avais écrite en forme de deux pantounes articulées, puisque une des particularités du prix Pépin aussi, c'est qu'il faut que ce soit euh, une nouvelle en 300 signes maximum, titre compris, donc c'est euh, très, très contraint, presque comme, comme, comme un tweet. Et euh, donc, bon, j'ai fait, fait des, des micro-nouvelles comme ça, sous forme… De euh, prose, mais aussi, euh, c'est une qui avait été, qui avait été retenue, par, qui a été publiée en Galaxy, en revue Galaxy, euh, sur. Euh, C'était deux pantounes enchaînées. Ah, je J'avais un, un participant, par... euh, la, le mois dernier et le mois d'avant, il y a eu un participant de Write Ever qui faisait euh, uniquement des haïkus. Alors, Katie, comment ça s'écrit write. write comme écrire, tu vois. Ok, ouais. Et Et ensuite, euh, le E-V-E-R. Right ever. Right OK. Écrire toujours, mais en mon valise. Comprimé. Okay. Après, le souci, c'est que mon téléphone portable, c'est ça. C'est un truc à clapper pour grand-père. Twitter suffit pour aussi. Ouais. Ah oui, on peut. OK. Je suis, je suis super noob. On va peut tout c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me rappelle avoir participé de 2012 à 2016 à la micro je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oh. c'était Jacques Alba qui… Il fallait écrire euh, un texte de 1000 signes maximum qui correspondait à un événement qui avait lieu tel ou tel jour. Et l'idée c'était de faire une éphéméride de 365. C'était avec Vincent Corlex ça, non Il a dû participer aussi Vincent oui, mais à la fin Vincent Corleine était dans l'affaire. Il y avait aussi Sandrine de, de Géphir qui, parce que j'avais affaire à elle comme correctrice et c'était une correctrice formidable mais justement, c'est génial d'une correctrice, quoi. Euh, je, Alors, je voulais juste parler un tout petit peu de banca, quand même. Bon, D'abord, je me suis pas présenté, voilà, bon, j'écris des nouvelles, euh, des romans, euh, j'écris la poésie. Euh, là, je suis plutôt sur... J'ai découvert, j'ai bien traduire. Donc, plutôt, je suis une grosse brèle en anglais, mais euh, c'est pas pareil, pouvoir discuter en anglais et traduire de l'anglais vers le français. Et donc là, j'ai euh, bah, profité un peu des confinements euh, successifs pour euh, traduire un auteur, d'abord du Fritz Label, un auteur euh, classique de SFL américaine. Et là, je, je suis sur Avram Davidson, qui est un auteur euh, totalement oublié et qui est absolument génial. Et donc, euh, Fred Weib, enfin, bon, ça doit se faire normalement chez ça la traduction euh, d'un roman de fantaisie bizarre au d'Avram Davidson, euh, soit l'an prochain, soit l'année d'après encore. Bon là, je suis sur un autre truc à la fin de la de voilà. Et donc, moi, euh, pour, pour revenir à la poésie, en fait, euh, j'ai commencé par ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que je lisais énormément à partir de 10-11 ans, je commençais à découvrir la science-fiction, la fantaisie, tout ça, parce que surtout la science-fiction, hein, c'était à la fin des années 70, hein, jusqu'à complètement ans. Euh, et je lisais énormément de ça. Et de temps en temps, une atmosphère, euh, je notais un petit bout de truc, sur un bout de papier. et Je me disais, tiens, ça fera une histoire de science-fiction. Puis un jour, je me rappelle très bien de ce jour-là, euh, j'habite à Raute-Savoie, mais j'allais faire un tour en Vitell avec mes parents, et au retour, je me dis, mais en fait, j'écris de la poésie. J'ai réalisé qu'en fait, j'écrivais de la poésie. Mais en fait, je suis un poète. Je ne me suis pas dit ça vraiment comme ça, mais il y, y avait... Un... Et pendant longtemps, euh, je n'ai écrit que de la poésie. J'ai écrit cinq recueils, genre que je continue d'en écrire, là, je suis sur un recueil... Euh, que... Ça, dans ma tête, ça me distrait, c'est presque un péché, c'est-à-dire que je fais de la poésie par gourmandise, alors que je devrais faire absolument l'article que j'ai promis ou la nouvelle que j'ai promis, et non, je m'autorise cette espèce de, de respiration. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu le contraire, ce que tu dis, Yann, ah, moi, c'est plus écrire en prose qui, pour moi, est un, est, est, est un effort. Alors, c'est quelque chose qui m'est vraiment naturel. Quoi. Et puis, euh, c'est un, un peu comme pour prendre une photo, c'est-à-dire qu'il y a un instant, il y a un truc magique qui se passe, à un moment précis, que ce soit bon, un paysage, une interaction avec quelqu'un, un truc avec mes, mes chats, mon chien, mon enjeu lapin. Et il faut que je photographie, mais à l'aide de cet outil spécial, quel poème. Quoi. Et c'est pour ça que là m'intéresse, parce que l'aïkou, il y a l'idée d'attraper l'air du temps, la saison ou l'heure, et puis de faire une sorte de flash poétique ah, euh, J'ai mais... écrit des... Oui. oui dire, pas... Parce qu'en fait, tu parles beaucoup de moi. Non, non, non. Juste pour que, voilà, j'ai vraiment... Tu en parlerai. C'est aussi de plus en plus, j'ai envie de, de mélanger les deux. Et en fait, j'ai commencé ça, c'était avec une nouvelle, d'ailleurs, qui était sur le, dans l'univers de Lovecraft, qui était assez, assez étonnant. Et, et c'était un appel à texte sur les traces de Lovecraft, qui m'avait bien branché parce qu'il demandait des nouvelles avec l'autorisation d'avoir jusqu'à 120 000 signes. Ah ouais, waouh! Ce, ce qui est rare. Et, et oui. je me suis dit, là, souvent, c'est plutôt dans les 50 000. Et 50 000, oui. je suis un peu. Un, je, je suis plutôt dans les, dans les nouvelles, je fais un, un peu longue. Et là, je me dis 100, 120 000, ça va être formidable. Et je commence à écrire, je fais une première version 90 000. Je peux continuer encore un peu. Deuxième version 110 000. Je dis, oh, tiens, et je suis arrivé en fait à 160 000. J'ai failli, failli en faire une... <rire> <rire> et un roman parce que il me un roman, pas voilà. et, et je l'aurais écrit en disant, euh, voilà, je, euh, je, je sais que j'ai dépassé, mais... Je peux en faire un roman, mais comme je l'ai écrit pour cet appel à texte, si vous voulez, et ils ont dit, ben, bah, envoyez-le toujours, et j'ai envoyé, ils l'ont pris, donc j'ai été publié. Et comment, en quoi c'est une nouvelle, un truc aussi grand ben, c'est une novella, plutôt, c'est-à-dire, et, et en fait, surtout, ce qui m'a intéressé, c'était d'introduire des textes dans les textes, et notamment, comme c'est l'univers de Lovecraft, euh, pour les, les gens qui connaissent bien, il parle toujours d'un poète fou, Abdul euh, al Azred, euh, et... Finalement, on ne sait pas pourquoi il est fou ni ce qu'il écrit. Et donc, j'ai eu envie euh, d'expliquer de, comment il devenait fou, qui il était et, euh, et, et, et de, de, mais de parler de son récit par ses poèmes. C'est-à-dire, c'est un poème biographique sous forme de pantoune euh, qui... Euh, qui est intégré, donc c'est en fait un professeur un peu, un peu fou à la Lovecraft, en fait, avec son élève, et, euh, et, et ils traduisent. Donc il y a, il y a deux textes à l'intérieur de la nouvelle un, un texte qui est ce poème euh, en, en, en Pantoune, et un autre qui est un fragment de récit de voyage d'un navigateur euh, hispanique. Et euh, ces, ces deux fragments de texte euh, permettent de trouver là où se trouve la cité des Grands Anciens euh, au large de San Francisco, euh, puisque c'est de part et d'autre du Pacifique. Et, et donc, ça m'a amusé de recréer des poèmes donc, sur le mode pantoun, qui est un mode un peu du monde malais, donc monde malais musulman, pour un poète fou arabe euh, qui, était, qui était évoqué par Lovecraft. Formidable, ah, ça donne envie de le lire. On a des informations inédites sur la, à la Zred, et ça, c'est vraiment. <rire> voilà, alors je, je, je, je suis pas un très bon lecteur, mais je peux vous lire le, euh, par exemple un extrait. donc, il parle de l'impératrice Houssekian, qui était une impératrice qui a effectivement existé au 7e siècle. Donc, c'est au regard d'ambre, sourire aux lèvres acérées, la beauté offre sa part d'ombre à l'hôtel de la cruauté. Reine de la nuit et des festins, dans les palais d'or et de stuc, régale les humbles marins comme les capitaines eunuques. Donc, après, c'est tout le monde chinois aussi. C'est d'octosyllabes, syllabe hein, là. Oui. Il me semble, ça, en mettant syllabe. Voilà. Le, le, le, le pantoun permettant, permettant d'avoir euh, un nombre de syllabes qui peut être… Bon, souvent, c'est 10, mais ça peut être 8, ça peut être moins. Le tout est, est d'avoir généralement un, un canon euh, pour, pour l'ensemble du poème. Avec, en plus, si je me rappelle, le dernier vers euh, reprend le premier vers. Alors, pas, pas, pas. Euh, non, c'est en fait, quand, quand c'est lié… Quand sont les pantouillères, c'est un peu, il y a plusieurs variantes, c'est-à-dire quand le, les liés le deuxième et le quatrième vert euh, euh, deviennent le premier et le troisième du suivant. Ah. ok. Oui oui oui, oui ça, ça voilà. je savais. Ah oui, je, je trouve un peu contraignant, donc moi je, je ne reproduis qu'un qu des deux vers quand je fais okay, les pantouillères. Ok d'accord. Ok Donc Puis la Oui vas-y vas-y qui Non parce Pardon que je, je, je oui. vous vois vous amuser comme des petits fous. Euh, mon rapport à la poésie est un peu plus tragique, on va dire, euh, parce que moi j'ai eu besoin de la forme, euh, les rimes, les, euh, toutes, toutes ces contraintes comme ça de rythme. J'en ai eu besoin à un moment euh, pour exprimer des choses difficiles à exprimer. Euh, c'était vraiment une recherche de euh, quels sont les mots qui vont pouvoir rendre une émotion que j'ai du mal à décrire. Donc euh, oui. c'était pas oui. du jeu. Après, les deux ne sont pas exclusifs pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des choses euh, moi, que, que je prends vraiment très au sérieux, c'est-à-dire que dis euh, sorte d'épiphanie de temps en temps, bon, je dois être un peu calu sur les bords, mais dis sorte d'épiphanie, et il faut absolument que ça sorte, et ça va sortir sous forme de poème, ça ne sortira pas sous forme de prose, ça sortira sous forme de poème, très clairement. Non, mais je, je parle juste de ma pratique. Hein, alors... Oui, oui, mais j'entends te... bien, mais c'est… Je ça, ne compte <rire> pas une école et je, je ne vous invite pas à, à faire comme moi. Mais c'est sûr que je vous écoutais et je me disais euh, c'est ce n'est pas tout à fait ça ma pratique finalement. J'avais euh, euh, vraiment cette idée de euh, il y a un truc que je ne peux pas dire euh, simplement, que je n'arrive pas à dire euh, et que le, la prose un peu mathématique <rire> ne, ne va pas réussir à rendre. Euh, si je ne passe pas par quelque chose de métaphorique, si je ne passe pas par quelque chose de musical, euh, si je ne passe pas entre les mots, en fait. Voilà, c'est plutôt cette idée-là et c'est plutôt cette chose que je cherchais. Donc ça, c'est vraiment ma première euh, poésie. C'était vraiment ça. Bah, tu, tu as « Je ne sais pas appartenir », c'est exactement ça. Ça n'est que ça. Euh, le, le dernier recueil qui est euh, « Deux saisons en enfer eh », c'est aussi ça plusieurs périodes, mais euh, vraiment cette idée d'exprimer de, des choses de l'ordre de l'émotion et du sentiment et du, de, de se raconter, mais vraiment par des ressentis de moments particuliers. Et euh, l'expérience la plus étrange, ça a été d'écrire des poèmes pour euh, Confession d'une séancière, puisque, alors, je, je, je réexplique ce que c'est une séancière. Une séancière, c'est une personne euh, qu'on peut assimiler à la sorcière aux Antilles mais avec vraiment ce côté euh, elle nous aide voilà. c'est elle qui nous aide euh, à tout un tas de choses euh, que ça soit du médical que ça soit euh, ça un régler problème. un problème pratique ou dans le magique enfin vraiment sans, euh, sans limite très claire entre ce qui est magique et ce qui est médical et ce qui est du conseil de bonne femme enfin, voilà, tout ce mélange et, euh, et donc j'avais eu envie au départ, donc c'était de faire du fantastique en me disant je sais écrire du fantastique un peu traditionnel avec euh, une peur euh, et un sentiment d'étrangeté, euh, une hésitation entre la folie et le surnaturel. Alors, voilà, Qu'est-ce qu que je peux faire de ça en utilisant euh, des créatures des Antilles euh, dont j'ai entendu parler dans des, des mythes, des contes euh, plus ou moins complet. Donc, j'ai complété aussi pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ça Et en fait, euh, ça a créé en creux un personnage qui est ce personnage ancien, qui est toujours présente et qui rôde toujours. Et c'est l'ICAM, quand on a travaillé sur euh, sur les textes, donc il y a 15 textes euh, différents et rassemblés euh, de manière euh, cohérente, qui me dit Mais c'est bizarre, euh, il est question d'incantation. Tu écris de la poésie, il n'y a pas d'incantation. À quoi j'ai répondu, je n'écris plus de poésie. Et j'étais sincère, je n'écris plus de poésie, parce que voilà, oh il me semblait... J'avais fait 20 ans de psychanalyse, euh, j'étais en train de devenir psychologue, euh, dire les choses, euh, j'avais plus besoin et je ne voyais pas l'utilisation de la poésie, même si ça, ça m'arrivait encore d'écrire, mais plutôt des chansons, en disant j'écris une chanson. Je savais. C'est -ce qu -ce je... quoi la différence pour toi entre chanson et poésie ah. euh, la, la, la présence de la musique, la manière dont elle vient de manière plus, plus forte, mais effectivement, il y a certains de mes poèmes qui sont des chansons, d'autres qui n'en seront jamais. Je ne sais pas si je peux décrire ça. Et euh, donc, en tout cas, j'ai dit à, à Lika, mais j'écris plus de poésie. Je suis désolée, hein, c'est une super idée, mais je n'écris plus de poésie. Et euh, elle, elle m'a conseillé d'y réfléchir. Elle a bien fait, puisqu'un jour, un soir même, euh, bah, j'étais prête. Donc, j'ai pris mes feuilles de couleur bleue et mon stylo. Et, euh, et donc, j'ai écrit un à un... Euh, les 16 textes qui sont là et qui s'intercalent dans les, dans les histoires, et ils n'ont pas bougé, en fait. Ils ont été écrits, sont sortis tout seuls, <rire> à la bonne place, dans le bon ordre. Et, euh, et oui, c'est de la poésie. <rire> oui, oui. Alors, deux petites questions. Tu écris à la main. Hein la écris à la main, oui. La poésie. Et toi, Yann, c'est à la main la poésie ou c'est à l'ordinateur Souvent à la main. Souvent à la main, bah, ça me va aller, mais il y a plus de plaisir à l'écrire à la main ça dépend ce que j'écris si j'écris un poème en vers livre, ouais euh, si c'est euh, si un sonnet j'écris pas mal de sonnets de choses comme ça euh, puis je me dis à ah, maintenant justement jouer à des trucs un peu complexes euh, c'est vachement plus pratique à l'ordi c'est évite de raturer ça contrôle. deuxième question à Kitty. Feuille de couleur bleue c'est à cause de l'angoisse de la page blanche c'est pour euh... non pas du tout en fait je n'ai ouais. pas d'angoisse à la page blanche du tout, enfin, j'adore je, je me jeter dans une page vide, il n'y a aucun problème avec ça, euh, par contre effectivement euh, j'ai envie de varier, et par moments je sais qu'il me faut une feuille bleue, donc je prends une feuille bleue euh, je ne peux pas oh, bon. voilà, moi j'ai des feuilles jaune. jaunes ah, j'en ai, jaune. ai plusieurs couleurs, j'en ai plus des jaunes parce que j'ai tout utilisé et comme je ne suis plus à l'éducation nationale, je ne peux plus en emprunter ah euh, oui J'en pique plein quand c'est la fin d'année, je trouve ça génial, je refais mon stock tous les ans. Je dis là, si mon proviseur me regarde, ce n'est pas vrai, je m'y top. Non, c'est juste On se retrouve avec ça à la maison, on se dit, je ne comprends pas comment c'est arrivé là. Et donc, effectivement, c'est des couleurs différentes et... Voilà, par moment, j'ai l'intention d'écrire un texte. Je vais commencer quelque chose et je vais savoir sa couleur avant de savoir ce que ça va raconter. Vous ah, bah, avez parlé de ça l'an dernier, déjà, de la couleur du texte. Et bien, sous cet angle voilà. voilà un chat aussi. Ah, oh, <rire> bonjour. C'est un, un, un matou, ça. C'est un beau matou, non euh, C'est une, mais... ah, une chatte. Ah, c'est une chatte. On s'élève pour regarder. gars alors, je vois des questions. Est-ce que vous les voyez, les questions qui sont posées euh, Il y avait quelque chose sur la contrainte C'est alors... la fille euh, qui, qui, app qui apprend les haïkus. Euh, ça s'appelle « Les chats de Fukushima ». Et donc, euh, c'est une nouvelle qui a été publiée dans, dans une anthologie dirigée par Stéphane Dever, euh, Hommes et animaux, demain ailleurs, autrement, chez Arquéris ». Et donc, euh, c'était… Euh, voilà l'idée d'introduire un haïku mais pour rebondir là-dessus et justement parce que c'était un haïku tragique du coup puisque c'était souvent bon on a on a ri tout à l'heure avec Timothée mais pour moi juste les les les poèmes sont tragiques le poème d'Abdul Azred est un poème tragique puisque c'est le poème de sa folie donc même si j'en ris parce que le, il y a le plaisir d'avoir d'avoir construit une phrase c'est j'ai vraiment, Pour moi, la poésie, c'est le moment de, euh, à la fois peut-être du tragique et, et, et du sacré ou du, de l'indicible. Euh, Au-delà au, au des on mots… de Lovecraft, non alors de, de, Voilà, on a <rire> l'indicible hein. de Lovecraft. mais <rire> c'est aussi l'indicible du sacré, du magique, du, de, de ce qui passe à travers les mots et ce qui, de, de ce qui ne s'explique pas. Et, et, et c'est pour ça, peut-être que j'avais justement eu du mal à franchir ce pas entre la prose et la poésie, euh, parce que euh, la et prose, le bah, on, les, les mots permettent de dire les choses, la poésie, le sens va au-delà des mots. oui, ça, ça, ça rafraîchit, ça renouvelle les mots. C'est quelque chose que je dis en classe. Ça, hein, il n'y a pas beaucoup de magie en notre monde, bon il y a parfois dans la musique, parfois dans la peinture et puis dans la poésie, c'est-à-dire avec cet outil tellement usé hein, qu'on utilise tout le temps, tout le temps, passe pas le sel, etc. Et en même temps, euh, avec cet outil-là, on peut faire quelque chose de totalement magique. C'est ouais. ce qui m'intéresse en fait dans le fait d'écrire, c'est de, a... de faire de la magie, de pratiquer de la magie. Ouais. Absolument, et, et, et, et, et, et, et c'est ce que j'ai eu d'ailleurs, ah, c'est mon dernier roman que tu as cité, l'impératrice secrète euh, du Japon, On et qui est justement complètement basé sur la poésie, puisque ça se passe au début de l'ère Meiji, dans le, au début des années 1870, au moment donc, où le Japon rentre dans la modernité, et euh, l'héroïne, c'est une sœur cadette cachée euh, secrète de l'empereur Meiji, à un moment où euh, justement la famille impériale s'interroge en se disant on est obligé de se moderniser parce que euh, qu'il y a la menace occidentale, on va être, le Japon va être colonisé si, euh, si, comme le, est en train de l'être le Vietnam ou la Chine, donc il faut qu'on se modernise, qu'on devienne aussi fort qu'on s'arme, mais si les dieux, et donc les Kami en l'occurrence pour le Japon, si les dieux ne sont pas d'accord, il faut qu'on puisse l'empereur va être discrédité vis-à-vis -vis des dieux, donc il faut qu'on garde une impératrice secrète, et donc c'est une jeune fille qui elle-même est passionnée de poésie, et qui, pour comprendre l'Occident, décide de demander à avoir une, une, une demoiselle de compagnie. Euh, une dame de compagnie qui va être une Française, qui va venir, sauf qu'il euh, y a une interversion de personne enfin, où la, la, la vraie dame de compagnie meurt et en fait c'est une communarde de la commune donc, de, de, de Paris qui arrive, qui est, qui est illettrée, alors que euh, cette jeune euh, impératrice veut qu'elle euh, qu lui explique euh, les fleurs du mal, euh, parce, que, euh, parce que les fleurs du mal ayant été interdites en France, cette jeune impératrice, pour comprendre les faiblesses de l'Occident, veut savoir pourquoi les fleurs du mal ont été interdites. Et elle demande donc à une communarde illettrée de lui expliquer les fleurs du mal. D'accord, formidable. Il y a euh, la même pruderie au Japon, enfin quand je dis pruderie, hein, ce y a le procès de Baudelaire, c'est euh, une espèce de, de focusserie généralisée de la société dans, sous le Second Empire. Est-ce qu'il y avait quelque chose à peu près équivalent dans le, dans le Japon dans la même période oui, il y a un chose... vraiment une pruderie excessive, des choses comme ça. Alors, il y a, paradoxalement, il y a un basculement, c'est-à-dire que justement, c'est un roman qui est très féministe aussi, qui essaye de, de montrer la place de, de, de la femme au Japon, en montrant qu'en fait, paradoxalement, euh, l'ère meiji qui devrait être la modernité a apporté une couche supplémentaire avec la misogynie occidentale et qui s'est rajouté à une couche précédente qui avait été l'influence chinoise, surtout à partir du IXe, Xe siècle, avec le confucianisme, qui avait eu aussi tendance, en tout cas dans les milieux samouraïs ou dans les, les milieux euh, euh, seigneuriaux, à étouffer le rôle de la femme, et d'où d'ailleurs l'idée d'impératrice secrète, c'est-à-dire que par le passé, dans les premiers siècles, il y avait, il y avait eu des impératrices alors que dorénavant au Japon, il n'y a que des empereurs. Et d'ailleurs, la, la, la question se pose, puisque les, le couple impérial aujourd'hui n'a qu'une fille, et, euh, et, et la question se pose de savoir est-ce que cette fille va pouvoir hériter euh, ou non, puisque, euh, ils ont un peu un principe de loi salique comme en France. Et, ouais, euh, ça pourrait être un de ses cousins qui, est, qui deviendrait empereur si, si la règle impériale actuelle est appliquée. Ça, ça C'est bon, des histoires de rois et tout ça et d'empereurs, mais ça serait quand même un peu dégueulasse. <rire> <rire> bon, <rire> bon euh, pour, euh, pour, je vois que l'heure avance. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets euh, où il y aurait… alors bon je, je, je parle pas d'écrire de la poésie comme ça euh, pour, pour traduire quelque chose mais d'utiliser par contre notre projet d'utiliser cette forme poétique intégrée ou non ou la prose pour le prochain, le de prochaines de prochaines œuvres c'est à dire soit voilà est ce, -ce qu'il y a des projets par rapport à ça peut-être ma question est un peu foireuse un peu pas clair quoi <rire> <rire> je suis rarement très clair mais vous voyez ce que je veux dire quoi est ce que dans vos projets vous, vous comptez bah, apparemment euh, Qu'est-il tu, tu as mélangé, enfin, tu as mêlé du romanesque dans l'histoire de la séancière et de, de, de l'incantation, je n'ai pas compris, tu disais c'est de l'incantation ou ce n'est pas de l'incantation Alors, ce, on parlait d'incantation parce qu'il y a des questions de sorcellerie et incantation, on est quand même d'accord qu'il y a de la chanson dedans. Oui, eh, eh, ben oui, quand Voilà, et donc ce sont, il y a des poèmes en fait entre chaque récit. D'accord. Bah, D'accord, tu, tu, tu, tu, tu as tressé, prose, poésie, prose, poésie. C'est okay. ça. Et tu, tu, tu veux renouveler ça, tu as, tu, as, tu, as, tu as des projets futurs dans lesquels tu, tu jouerais avec une idée semblable, ou tu développerais ça un peu autrement, je ne sais pas, hein, je, je pose la question. Um, je sais pas si alors, en fait, en ce moment, on est en train, alors l'ICAM et moi, encore l'ICAM, hein. <rire> je ne sais même pas si j'ai le droit de parler de ça, parce que ce n'est pas un vrai projet. C'est quelque chose qu'on tente, mais on, on, se un, on se fait un dialogue poétique en fait en ce moment, euh, qui, est, qui est parti en fait sur l'idée de la folie et qui est en train, là on doit être une dizaine de poèmes chacune, euh, qui est en train d'arriver sur ce que c'est l'écriture. Waouh donc, elle est à côté méta. Elle t'envoie un poème et tu y réponds ou bien ça se croise ça. sans... Mais ça, de... j'ai derrière moi, d'ailleurs. Ah. Ma réponse un peu en retard euh, par rapport à son texte, euh, son dernier texte. Alors, je ne fais pas toujours comme ça, mais là, j'ai eu envie. Donc, j'ai imprimé ce qu'elle m'envoyait. Ouais. Et ben, là, vous voyez, c'est propre. Hein, c'est sorti tout seul. J'ai raturé deux fois, trois fois. C'est du premier jet ça Ouais, ouais, ouais. C'est wow. <rire> ce matin au réveil. ouais, c'est tout frais donc, ouais, euh, frais. donc voilà, après, je vais mettre au propre et puis je lui enverrai. Alors parfois, quand je mets au propre, souvent, j'intervertis pour avoir une gradation ou pour avoir euh, voilà, en termes de force. Mais, mais voilà, on fait ça, c'est très amusant. C'est génial comme idée, vraiment, ça me plaît beaucoup. Ça, ça, ça me fait poser une question. Tu, souvent, ça vient comme ça sans que tu retouches trop. Et après, je poserai la même question à Yann. Je parle de poésie. C'est-à-dire ça s'écrit relativement, je ne vais pas dire tout seul, quoi. il y a une sorte de vanne à un moment qui s'ouvre et ça a l'air de se déverser. Enfin, je ne sais pas. Ça, ça dépend. Vraiment, ça, ça dépend. Il euh, y a des moments où c'est euh, ça se construit doucement dans la tête, pendant que je marche. Pendant ah. euh, bon, que je prends ma douche. Ouais, pareil, voilà, Pendant que euh, euh... je fais la vaisselle, voilà, ces moments où euh, on fait des choses tellement machinales que, euh, que ça travaille tout seul. Bon, en parenthèse, on ne dira jamais assez de bien du fait de faire la vaisselle. Pareil, quand je sèche, allez, je fais une petite vaisselle et ça me récure la tête. En même temps que je récure les assiettes et tout, c'est pour ça que je me sers très peu du lave-vaisselle. Bah, ma douche, ne comprend pas trop. D'ailleurs, bon, elle pense que je suis technophobe, ce qui est un peu vrai. Mais… Euh, voilà, ces moments creux, c'est absolument. Moi, je me rappelle, j'avais montré un poème à ma prof de français, il y a longtemps, c'est hein, en seconde. Il me dit, mais euh, vous... comment vous avez eu l'idée euh...? Elle m'appelait Fimoffé pour se foutre de ma gueule parce qu'elle était géniale, cette femme. Et euh, j'ai répondu, bah, sous la douche, j'ai vu que ça la désappointait un peu. Elle s'attendait, tu vois, je ne sais pas. Ça parlait des oiseaux, tout ça. Bah, bon, je prenais ma douche et puis il y a le machin qui m'est venu parce que c'est un moment vide de l'existence, bah, pas vide, mais voilà, un peu mécanique. Ouais, ça Donc, casse un euh... peu le mythe ça peu Là, on parle de l'aspiration. On parle de l'aspiration et qui quelque chose qu On pourrait faire toute, un, toute une table ronde autour de l'aspiration. Ouais, et euh, puis, du coup, quand tu n'as pas de vaisselle, bah, tu es obligé de te faire un bon truc à manger pour avoir de la vaisselle à faire. <rire> ah oui, quand je cuisine aussi. Enfin, ça, la... Oui, oui, en cuisine aussi. Quand, quand je cuisine, j'ai des idées qui me viennent, etc. Quoi. Alors, parfois, c'est des idées pas heureuses par rapport à ce que je cuisine. Je dis à ma femme, je crois que j'ai cédé à la vanille de l'ingrédient secret. Il faut que tu devines quel ingrédient secret j'ai dedans. Et des fois, elle n'aime pas. Moi, je suis de super mauvaise fois, je dis oh bon, c'est bon. Ah bon, le harang dans le gâteau au chocolat, c'est pas terrible. Non, c'est pas oui. Voilà, ça fait gaston, la morue aux fraises. Mais... Il y a parfois... Euh, la pizza à la choucroute, je suis très fière de mon invention, ça paraît bizarre, mais... Non, mais moi, je n'ai toujours pas goûté, donc... Euh... Ah, je, je suis un ardent défenseur de la pizza à la choucroute. Il y a, il y a pour revenir, donc, toi, c'est plutôt premier jet ou tu retravailles longuement Attends, ou attends, attends j'avais pas, ah, pas fini de répondre. Attends, tu dis pardon, pardon, Katie, désolé. J'avais pas fini de répondre, parfois, effectivement, ça, ça travaille lentement et euh, bah, quand je suis prête, j'y vais. Mais euh, on parlait de page blanche euh, tout à l'heure, euh, bah là, ce oui. matin, j'ai pris la page, alors, elle était pas blanche y avait le texte de l'ICAM, mais souvent c'est comme ça. Et Je, je ne sais pas euh, quel va être le premier mot, euh, ni le deuxième, ni le troisième. Ouais. et puis après, je suis là, quoi. Il y a un truc presque chimique, il y a le papier et la pensée se précipite sur le papier, quoi. Ouais, ah, ça c'est ça, on se il y a jette truc, en passant par moi, ouais. et faire le stylo. Et... Oui, oui, avec les intermédiaires, quoi. Alors, moi, ça se construit dans ma tête, là. Pour moi, la poésie, c'est d'abord une voix, avant d'être quelque chose d'écrit. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire en verre, etc., enfin, en cas classique, en essayant de jouer beaucoup avec ça, parce que je ne veux pas faire non plus des, du rond d'Alexandre, des choses comme ça, mais euh, il y a cette idée, quand même, que c'est... C'est une voix, c'est une scansion, c'est quelque chose. Et j'entends. Euh, oula, oui, il y a un énorme orage. Je ne sais pas de Je suis en montagne. Et donc, ça se déchaîne depuis un moment. Euh, et, et, et donc, voilà. Toi, c'est. Il y a l'idée de précipiter sur la feuille. Pour bon, Un moment, je voulais faire un recueil qui s'appellerait les poèmes avec euh, le entre parenthèses parce que c'est les choses que j'écrirais sur la sur paume dans la dans la rue. Et je me précipite euh, dans le premier magasin de photocopie venu. Je photocopie ma paume. Et publier ça sous forme de recueil, juste des haïkus, justement, que j'aurais écrit sur ma Pour des euh, haïkus des formes courtes, quoi. Euh, bon, j'ai un recueil qui s'appelle stamps Stomps. C'est euh, l'idée, bon, je n'ai jamais pu la mener parce qu'il faut être super minutieux. C'était d'arriver dans un salon avec un livre aux pages blanches, et tous les poèmes, chaque poème court est sur un tampon, et j'ai un au fur et à mesure, et je donne aux gens qui avaient un livre. Et donc, alors, je, je crois que j'ai fait trois tampons, puis j'en ai eu marre, parce que l'idée est marrante, mais c'est super chiant à mettre en œuvre. J'arrête de, de parler de, de moi, et il y a... Ah oui, tu veux continuer, parce qu'il faut me faire taire. Oui, bah en fait, moi, c'est très variable. Il y a des poèmes qui me viennent vraiment complètement naturellement, mais d'autres que j'ai plus de mal à, à, à accoucher, en fait, puisqu'il y a un côté aussi herméneutique dans, dans la poésie. Mais souvent, une fois que c'est démarré, ça coule c'est à dire que parfois ça a du mal à sortir et, et bon j'écris des poèmes parfois assez longs et après ça s'enchaîne ça vient euh, ça, ça peut devenir assez euh, ça devient fluide ça, ça devient naturel une fois, une fois que c'est la parole est libérée je vais enchaîner euh, voilà. et, et ensuite donc même question Cacetti qu tu interviens beaucoup sur ce que tu as écrit tu ratures tu réécris ça dépend. Il, y a, il, y a, il y a des pages qui peuvent être quasi définitives, d'autres que je vais retravailler beaucoup. Ça dépend aussi euh, parfois du, du matériau que je vais utiliser. Par exemple, là, j'ai écrit un roman et je suis en train de d'écrire la suite d'ailleurs, euh, où je mélange euh, à, à la fois donc, du, du romanesque, euh, c'est une biographie, je peux vous montrer, bah c'est une biographie d'un peintre magnifique d'ailleurs, euh, enfin, pour moi le plus grand peintre de l'histoire de l'art, Hugo van der Goos, qui est un peintre primitif flamand du 15e siècle. Je connais vaguement, oui. Et, euh, et, et qui, euh, donc, c'est une biographie romancée avec, euh, avec son œuvre, c'est-à-dire que le, le, je reproduis à l'intérieur du livre euh, toutes ses œuvres, enfin celles qui ont survécu parce qu'il y en a beaucoup, et avec une histoire romancée en parallèle, ah. Euh, autour de Dante puisqu'il se trouve confronté à euh, la réincarnation euh, de la Béatrice de Dante euh, qui, qui pense que lui-même euh, est, est Dante, et la réincarnation de Dante. Donc il y, y a tout un parallèle avec les poèmes de Dante et, et ça fait un mix entre cette biographie romancée, c'est la construction des tableaux et les poèmes de Dante. Donc là, là, on arrive à de la construction euh, bah, veux, complexe où, où parfois ça, ça, ça, ça, coule de source et où je peux écrire des pages entières qui sont pratiquement définitives. Ce qui est amusant, là, tu me parles de Dante. Euh, le, euh, le pantoune a quelque chose quand même qui ressemble à la terza rima de Dante. Hein, dans le, dans le tressage justement. De... Bon, chez Dante, c'est la forme. Hein, c'est euh, euh, je, c'est ABA, ensuite BCB, dans le temps. A, B, A, C, B, C, etc. Il hein, y a... Bon, tu ne retrouves pas le même verre comme, comme dans le truc, mais tu retrouves par contre une structure et... Oui, société, oui. Euh, euh, un C'est bon, une forme que j'aime bien. Quoi. Parce que, euh, je, bon, je ai pas trop parlé, mais par exemple, bon, juste pour... Euh, je change complètement euh, de sujet un petit moment. Pendant très longtemps, euh, avant de me mettre à écrire la science fiction euh, enfin, la, la S, F, F, F, F, -F, -F, -F hein, voilà, des genres imaginaires, euh, je m'étais mis en tête d'écrire une épopée de science-fiction, j'en ai presque 7000 vers, qui sont absolument impubliables, avec l'idée que les changements d'univers sont marqués par des changements de maître. C'est-à-dire que euh, tu passes de 11 vers à 12, mais hop, tu as changé d'univers. Et ça se sent, ça sentait dans la forme. Sauf que, bon, ma némésis, c'est la complexité à outrance, à la prolifération. Moi, je n'ai pas l'angoisse de la page blanche, j'ai l'angoisse de la page trop remplie, il faut que je rature, il faut que j'enlève des trucs. Et c'est quelque chose, quand je, quand je prépare un cours, c'est pareil. Quoi. Je vous en viens à les trois quarts. Parce que sinon, je sais que vraiment, les gamins, ils vont me faire, mais monsieur, euh, arrêtez de fumer des trucs. quoi. C'est pas possible. Et je, bon, bon, bon. Donc voilà, donc je suis parti dans, dans cette histoire d'épopée, le nuage des heures. Et j'ai encore joué, je, je vous avoue, j'ai encore joué avec l'idée de le reprendre. J'en ai parlé au bouton électrique, à André François Bumeau, qui m'a dit Mais tu es fou, il n'y a aucune chance. Déjà, bon, ça ne se vend pas très bien ce que tu fais, mais ça, ça ne se vendra pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, oui, parce que c'est ça, en même temps, la, la poésie, euh, je suis désolé, c'est quelque chose qui ne se vend pas. Alors, je, dans la vie, je ne veux pas spécialement vendre des trucs, j'ai envie d'écrire la trucs quand même. Et euh, le, le problème, euh, c'est pour ça que je me suis mis à écrire la prose. Parce qu'à un moment, j'étais bien conscient que la poésie, bon, bah, voilà, ma famille, on lisait, mes amis, on lisait. Euh, les gens, quand j'allais dans des manifestations politiques, en lisait un petit peu ce que j'écrivais, sinon, non. Et à un moment, je me suis dit, attends, je bon, peux faire de la prose. Mais moi, c'est presque, vraiment, c'est presque un deuxième choix, presque par… Euh, je ne vais pas dire que je me suis rabattu là-dessus, mais je sens un petit peu ça quand même, moi. Sur le... Alors, je, je vois qu'on m'a on prévu qu'il ne restait pas très longtemps, est-ce euh, que je peux vous proposer quelque chose Parce que ah je trouve ouais, ouais. horrible de parler d'écriture de, sans, sans lire. Donc, je vous propose de me donner une page entre 10 et 133 que je vous lise, un poème de, de, de Deux saisons en enfer. Ah ouais, cool. Euh, Yann, à toi l'honneur de donner un numéro à bon. Mmh. Sept. 7 okay. ça se trouve, il n'y a rien. J'ai dit entre 10 et 133, donc... Euh... Ah, pardon. Bah, <rire> Justement, c'était très... <rire> alors, 17. Ah, bah, ça sera Je ne sais pas appartenir. Tu <rire> vois, <rire> il n'y a, a pas de hasard. C'est Je ne tiens pas de ces statues, monuments fixes étendus, vers des valeurs inaccessibles, raides soldats privés de cibles. Je ne sais pas appartenir à vos principes, à vos combats, digne disciples de saint Thomas, juste bien faire et voir venir. Je ne suis pas de vos anneaux, tendre cerclage de bourreaux, cours de sourires imperturbables, figés d'agréments immuables. Je ne sais pas appartenir à vos estimes et à vos goûts, amis intimes à vos genoux, Juste être là du rire au pire. Je ne suis pas de vos romans, fleurs au cœur tendre, au regard pur, cadeau de cire inaccessible, mutique et creuse si possible. Je ne sais pas appartenir à vos amours, contes de fées, à vos toujours, à vos jamais. Juste aimer, le faire et le dire. Très beau. Ben, ça serait pas mal que Yad, si tu as quelque chose sous la main, mm. qui réponde en fait, puisque tout à l'heure qu'il nous parle de correspondance politique, ce serait amusant là, il, oh, il bah, répond, écoute, Je dis je... Enfin, qu'il réponde, pas forcément, mais qu'il soit un poème. Oh, bah, écoute, je, je, je, je vais peut-être reprendre, la... ben, c'est les, les, les, les séries de poèmes du, de la petite fille, justement, du haïku. Et, mm. et, et la première, le, le premier haïku qu'elle écrit, c'est « La très vieille vasque » La libellule du temple, elle aurait fait plouf. Et puis, ça ne va pas, c'est au printemps, la vasque, libellule, bois et le chat veut me griffer fort. Et puis après, ça ne va pas, donc elle commence. la mer est en feu, le petit chat est perdu, puis elle ne sait pas comment continuer la troisième strophe. Et puis après, ça devient au fur et à mesure de la nouvelle « Mon pauvre Mako juste des souris à manger, il doit avoir faim ». Et le dernier haïku euh, au moment où elle va, euh, elle ne meurt pas complètement, hein, je ne vais pas déplorer la, la nouvelle, mais c'est Bourgeon tofané, les chats de Fukushima pleurent les cendres. Mmh. Mmh. Eh oui, on a... Alors, ce, qui, ce qui me fait penser, tu connais, euh... enfin, bon, tu vois qui c'est, Francis Ponge. Mmh. Voilà, il y a un des bouquins de Ponge où tu vois le poème en train de s'écrire comme ça, ça me fait penser tout d'un coup. Euh, c'est pas le parti pris des choses, c'est pas dans c'est pas la rage de l'expression, si ça doit être dans la rage de l'expression, en poésie Gallimard, ou euh, pareil, tu vois qu'il essaye, puis non, ça va pas, et puis je vais dire autre chose, et puis non, ça va pas, et c'est marrant d'arriver par petites touches, euh, et, et ça m'a fait penser aussi, c'était assez drôle sur le 7, et... parce que justement dans mon roman « L'impératrice secrète du Japon euh, », où ils vont travailler sur les fleurs du mal, comme, la, comme sa, sa dame de compagnie est illettrée, elle décide, il y a 100 poèmes dans les fleurs du mal, elle dit « on ne peut pas étudier les 100 poèmes ». Et comme elle est, euh, la petite fille est sûre que un des secrets de l'univers, c'est dans le chiffre 7, elle décide de dire bah, « on ne va pas étudier tous les poèmes, on va étudier que les poèmes qui se terminent par 7 ». Donc le donc, il passe en revue les fleurs du mal avec le septième, le 17e, le 27e, le 37e, le 47e poème et à chaque fois ça fait sens. Alors c'est -ce une construction, mais donc, le, le, le, le, les fleurs du mal sont vues à travers les poèmes qui se terminent par le chiffre 7. Donc il y a une autre y a, y a numérique. Oui oui, à côté, bon, voilà, côté. j'avais une ouais. question. Ouais. Tu nous, tu nous disais qu y avait des, que tu recevais des questions parce que… J'en ai ouais. vu une là. Est-ce que la contrainte aide paradoxalement à formuler la difficulté, du coup, dans ton cas justement Est-ce que... Est que la contrainte aide paradoxalement à formuler la difficulté Et tu, as, tu as répondu, je pense pas… À... Ouais. Oui, oh, euh, oh, oh. je ne dirais pas la difficulté d'ailleurs, mais enfin à formuler les choses… Oui, euh, voilà. pas facile à formuler, effectivement. Il y a vraiment ce côté… Euh, il faut qu'il existe quelque chose. Mmh. Si j'ai une contrainte à droite, une à gauche, une devant, une derrière, je sais que je vais pouvoir m'étendre en haut et en bas. Enfin, c'est vrai, vraiment enfin, coupé, c'est comme tu parlais de liberté en fait. Yeah. Quand tout est possible, c'est peut-être plus angoissant finalement. Ah, moi, je trouve ça vertigineux personnellement. Quoi. Même si bon, bah, de plus en plus, pas, pas pour la poésie. Bah justement, c'est. Euh... Bon, sauf si je me donne une contrainte, mais ça c'est parce que j'aime bien jouer. Donc il y a le côté jeu. Il a plus, en fait, j'écris de la poésie dans plusieurs occasions. Quoi. Voilà, pour bon, le à l'épopée, euh, euh, à la forme très courte, au Haïku, au Haïku, Gévardien, c'est-à-dire euh, SF. Si on peut appeler ça Gévardien, Je serais content, Pierre, euh, de, de voir que. Bon, c'est pas le seul, enfin, ce pas le seul qui a écrit des Pour moi, je dis Gévardien, mais en fait, j'ai vu qu'elle avait plein qui se faisaient aux États-Unis depuis des décennies, en réalité, ailleurs. Euh... Il y, a, il y a plein de... C'est toute une palette, pour moi, la poésie, en fait. Il y a plein, plein de formes différentes, quoi. Il y a la photo de l'instant, bon, ce dont je parlais, c'est vraiment le truc qui compte. Et puis, il y a le jeu, et puis il y a euh, la poésie plus narrative. J'ai écrit des nouvelles. Euh, bah, tu parlais de Lovecraft tout à, à l'heure, Yann. C'est amusant parce qu'il y une anthologie de, euh, de Nemos, euh, Il y a le mot-clé d'argent parce que c'est les mondes du rêve de Lovecraft. Et je leur avais sorti... Pour moi, mon monde du rêve, ça a déclenché un truc, je vais écrire ça sous forme de poème. Et je m'étais drôle, moi, je m'étais vachement amusé en plus, bon, parce que c'était bah, Lovecraft. Euh, j'ai côté, J'aime bien Lovecraft, puis d'un autre côté, euh, euh, comment il dit Klein déjà Les montres Lovecraft, ils ont le gros ventre du perrubule. Il y a un petit peu ce côté, pas ridicule, mais euh, un peu too much. quoi Et j'avais joué là-dessus, sous forme de. Je, je, je bon, voilà, enfin, je. Et, et je, suis j'ai un projet, moi, euh, de, une série de sonnets qui, un petit, un petit peu à la façon de Cordell smith qui décrirait une aventure spatiale, parce que euh, Cordell smith fait de la science-fiction poétique, pas vraiment dans la forme, mais il y a quand même euh, derrière, je trouve ça hyper poétique, quoi. Même si c'est un bonhomme des années 50, même si y a, euh, sa vision d'homosexualité, par exemple, est vachement datée, à côté de ça, c'est quelqu'un que je relis avec grand plaisir, quoi, régulièrement, et, et je ce qui euh... est très fouillé parce que justement il y a plein de choses, notamment que, que euh, la plupart des gens ne, ne découvrent pas, mais euh, les, notamment beaucoup de noms euh, de personnages ou de lieux sont, euh, sont tirés du malais. Ah oui, c'est ça, c'est quelqu'un quelqu qui a beaucoup vécu en Asie, c'est ça. Voilà. Et, et en, dit, en fait, vraiment. donc en fait, on comprend des choses quand on connaît le malais. On comprend un certain nombre de clins oh, d'œil que Gordon je... Smith a, a, a, a mis dans ses romans. Euh, mais qui sont invisibles pour ceux qui ne vont pas connaître, connaître la langue. Oh, tu sais quoi, Yann, ça serait extraordinaire un article, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écrivent de la SFFFF en France, qui maîtrisent le malais, un article pour euh, Galaxy ou pour Cette fiction est relancée par Christine mmh. Elle euh, relance la revue Fiction, et je suis sûr qu'un article sur les, les origines. Euh, euh, domestique orientale euh, » chez Cordona Smith. smith enfin, En tout cas, moi, je lirai ça avec une fascination ravie, personnellement. <rire> bah, écoute, ça <rire> Oui, dis-moi. Vous voulez pas que je vous dise un, un tout petit un de mes poèmes Parce que je suis en montagne, là, et je vous récite juste 4 heures. J'ai quand même une question désagréable sur le côté élitiste que peut avoir la poésie. Ah oui et euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on Alors, se ben, oui, hein. d'accord, ça marche, ok. Je, oui, pardon, je dis ça marche, peut-être que vous avez entendu la même voix que moi ou c'est juste dans ma tête On a entendu, oui, oui. Ah oui, d'accord, donc c'est pas juste dans ma tête. Ouf. Et, euh, pas de problème, Nicolas. Euh, mais on n'est pas censé tirer la lentille, hein, c'est une catastrophe. Et je, je voudrais répondre rapidement à ça quand je fais des ateliers d'écriture, que ce soit dans le milieu scolaire ou en dehors, j'en ai fait dans la bibliothèque de de, du village où j'habite, euh, notamment avec les enfants, mais pas que, ben, euh, c'est le truc qui va être le plus facile pour les adultes. Là, j'ai donné une contrainte. J'ai fait une boule de neige la dernière fois que j'ai fait un atelier d'écriture. Vous voyez ce que c'est Première ligne, un mot. Deuxième ligne, deux mots. Troisième ligne, trois mots, etc. Quoi. Comme la boule de neige devient de plus en plus grosse quand elle, dé, elle dévale la montagne. Mais c'est... Alors, il y a une contrainte, bien sûr mais, mais les gens, euh, euh, je n'ai pas le sentiment que, euh, je, comment dire, que je leur demande de faire quelque chose de difficile. Non, et donc, mais soit, toi, le tu, élitiste... tu leur donnes l'accès, mais on est quand même d'accord qu'il y a une vision élitiste de la poésie. Ah, et, euh, quand, quand on en parle, il y a aussi ce côté euh, en fait référence à des choses qui existent et qui sont censées… Euh, il faut être un peu initié, quoi. Il y a quelque oui, chose oui, comme bon. ça autour de la oui, poésie. Moi, je sais, Timothée, que tu, tu, tu œuvres contre ça, mais on parle Et de poésie. Justement, c'est peut-être ça qui m'a donné envie d'introduire de, de, de la poésie, notamment dans des nouvelles ou des romans de science-fiction c'est que je pense que ça peut permettre de euh, toucher ou de sensibiliser ou de donner envie à des gens de, de lire, des gens qui vont être des lecteurs de, de, de science-fiction, qui sont pas forcément, qui, qui auraient peur, comme moi je l'avais eu à une certaine époque de la poésie, et le fait de, de, de voir bah, des des personnages dans les nouvelles qui vont essayer parfois maladroitement d'écrire de la poésie ou de voir des extraits de poèmes qui amènent, euh, on ne va pas forcément lire tout un poème de Baudelaire par exemple, mais euh, si, si, on met, euh, si on met une strophe ou deux, ça permet aussi de, de parler de la poésie dans une histoire, dans une intrigue, sans que ce soit un cours magistral euh, de professeur de littérature. Je relève l'adverbe. Tu dis maladroitement, mais à la limite, moi je dis aux gens, il n'y a pas de maladresse. Il y a de la maladresse par rapport à la poésie traditionnelle, avec une forme très très carrée, etc. Et la poésie, avant tout, c'est ce que tu dis, dis Kéti, ça m'a parlé ce soir. C'est quelque chose que je vais garder. Je suis face à la, fleuve, à la feuille et ça précipite quelque chose que j'ai en moi. Ça fait presque comme une... une... Ces, ces anciennes photographies, là, comment ça s'appelait Tu faisais une photo, agitais ta, ça sortait de l'appareil et euh, Polaroïde ah, Polaroid. Eh ben voilà, ça me fait penser, à, ça m'a ça fait penser tout de suite à l'image du Polaroid, et que. Et donc, moi, ouais, c'est quelque chose contre lequel je me bats quoi, le, le côté, euh, la perception auditive. Mais pas que ça, de là. Moi, mon taf, ce n'est pas tellement en de français en réalité, euh, Je suis en lycée pro. Mon taf, euh, ce qui est important dans, dans le métier que je fais, c'est euh, ouvre des portes aux gamins. Euh, je les amène à la culture, je les amène à, euh, pour ça que je fais l'île des de Zélasdé en fiche de lecture, parce qu'on peut passer de la musique en salon sur les tables, je, je ferme les stores et dans le noir, on écoute à fond, à fond les baffes de la musique classique, parce qu'on leur a jamais fait le coup, et que c'est, super fort, quoi, ça peut être très puissant, quoi. Ou ça, ou je le, leur monte des tableaux, on a, et, et, et donc je, je, je c'est très bizarre parce que, J'adore les formes hyper complexes, etc., en poésie. Mais bon, j'aime aussi ces formes pas complexes. Et moi, effectivement, je me bats pour que les gens, justement, soient pas arrêtés par ça. Et n'aie pas peur d'écrire de la poésie. C'est intéressant, parce que tu es quelqu'un comme un quand même, qui a fait des études, etc., et tu me disais, hey, toi, Yann, j'ai cette peur d'écrire. Donc, c'est ça. En fait, moi, c'est un petit peu l'ennemi. Il faut, il faut vaincre cette peur. Tu parlais de la musique classique. Moi, j'ai par exemple écrit un roman qui est un voyage dans le temps pour ramener Mozart dans le présent, <rire> présent et lui faire écrire un, un, un opéra d'après la tempête de Shakespeare. Euh, et, euh, mais l'idée aussi, c'était de montrer que euh, Mozart, qui a une image un petit peu euh, chez les jeunes de musique classique, c'était un révolté. Il n'y a pas plus révolté par rapport à sa société. Mozart, c'était justement. C'était il, il, il était un musicien considéré comme un valet euh, qui était maltraité et, et, et, et devait se battre pour faire écouter sa musique, qui était en plus considérée comme trop complexe à l'époque. Il y a trop euh, de notes. Oui. Donc finalement, c'était un révolté. Comme les jeunes vont se révolter à faire du rap aujourd'hui, Bezard se révoltait en faisant des sonnettes. Tu étais l'épate parce que mon projet pour l'an prochain, si j'arrive, c'est un opéra rap sur la flûte enchantée. Travailler avec les gamins sur la flûte enchantée, je trouve l'histoire formidable. Et euh, je me vois bien, tu vois, en bâtir des écritures en classe, faire des trucs euh, autour. Pas du rap ziva, machin, vraiment, toi, faire un, un travail d'écriture, de paroles scandées. Et, et puis, si il ziva, pourquoi pas, quoi Mais je veux dire, opéra rap, voilà, c'est vraiment mon, mon, mon projet. Alors, quand il y aura plus ou quand il y aura moins ces histoires de virus, tout ça, quoi, parce que ça, sinon, ça, ça complique un peu tout, quoi. Il va falloir qu'on termine, je pense que Nicolas, tu dois un petit peu… Euh, euh, je dire, mais quand est-ce qu'il finit? Et, et donc là, bon, voilà, il, il, il me revient de. de, de bon, pas de, de conclure. Ah oui, je vais quand même vous réciter mon tout petit poème de, de quatre vers. J'y tiens, j'y tiens. C'est très court. C'est super court, c'est super court, c'est super court. Là, je suis en montagne. Je suis un pou dessus ce mont, rince ce poumon de l'air ripou voilà, c'est tout. Petit poème que j'avais écrit une fois en montagne où je me sentais tout petit, tout petit par rapport. Et en même temps, je respirais, c'était.. Le commentaire est plus long que le texte. Comme souvent, comme souvent avec moi, pendant les interrogations, les élèves me disent Bon, monsieur, vous ne pouvez pas vous taire au moins pendant les interrogs Oui, je te jure. Bon, là-dessus, je vous remercie aussi bien Katie que Yann d'avoir contribué à ce moment de convivialité, et de partage sur le romanesque, le poétique, et ça nous a, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de lire bah, ce que tu écris, Kéti, d'autres livres que tu vas, bah, je connais déjà certaines de tes nouvelles, etc., de lire d'autres choses que tu écris, également Yann, hein, et j'espère que les gens qui nous, qui nous regardent, ça leur donnera également envie de cela. ça. Lisez aussi ce que je fais, hein, ça vaut le coup. Je <rire> vite à la fin. Bon, là-dessus, je remercie, à, à très bientôt, et on m'a dit de dire au revoir, je crois, hein, pour terminer. Euh, pour au revoir. Je vais faire façon Giscard. Au revoir. Et regardez, je m'éloigne. C'est comme Giscard dans le fameux truc... Euh...